Bienvenue dans ce 19e live évolutionnaire et on va parler aujourd'hui, on va aborder une question et si on supprimait le verbe « être ». Alors pour celles et ceux qui me connaissent déjà, vous savez que depuis des années je n'utilise plus le verbe « être ». J'ai changé ça dans mon, dans mon vocabulaire, on va bien sûr regarder pourquoi, pourquoi j'ai fait ce, ce choix un petit peu bizarre de, changer le, de retirer en tout cas le verbe « être ». Alors vous le savez, donc première partie, je vais exposer justement le, le thème de notre live évolutionnaire. Et puis après, on va discuter, on va voir les aspects pratiques. Ça veut dire quoi Comment Ce que vous en pensez Quelles objections vous pouvez avoir Quelles réflexions, évidemment, cela peut vous inspirer Alors, je vous le disais, j'ai supprimé le verbe « être » de la langue française, mais aussi de l'anglais, que je parle couramment. Donc euh, ça porte un nom en fait ça, en anglais on dit parler en E prime. E pour English et prime pour un dérivé de l'anglais, comme on dit une, la dérivée d'une fonction. En français j'ai choisi le même mot, le même principe, bien que ça n'existait pas, en tout cas j'avais jamais vu d'article ou de connaissance là-dessus, on parle de F prime. Donc il s'agit effectivement de parler c'est langues l'anglais ou le français, et toutes les langues en tout cas qui ont un verbe être dedans, toutes ne l'ont pas je le précise, et eh bien, de retirer le verbe, le verbe être. Alors, vous allez voir, je ne vais pas l'utiliser ce soir, sauf si je fais des erreurs. Les rares cas où je peux l'utiliser encore, ça a lieu quand je fais une citation, évidemment. Il ne faut pas changer la citation. Si je fais des charades, on va peut-être en faire si on veut ce soir, ou si je fais une erreur, évidemment, ça peut encore euh, arriver. Cette démarche s'inscrit dans le thème du « Go hack yourself ». Je le répète, je le répète et notamment, donc, euh, comment hacker les langues que nous parlons. Autrement dit, comment changer un objet collectif, donc la société, au travers donc, du, des codes sociaux, des langues, de la façon de s'alimenter, la façon de respirer. En fait, tout ce qui nous vient finalement du « nous hein, », de ce qu'on apprend euh, par l'acquis, par la société, par la culture. Évidemment, la langue relève d'un élément central. La semaine dernière, lors de pré du précédent live évolutionnaire, nous avons parlé des prisons ontologiques. J'ai essayé de déconstruire comment finalement nous avons une façon absolument pas neutre de cartographier la réalité, de construire en fait des cartes de la réalité et que ces cartes justement n'ont rien de neutre dans le sens où elles projettent non seulement des constructions psychiques que nous avons du monde mais également en fait un ordre social. On va dire que la société s'organise et plus j'ai cherché dans cette voie-là, plus j'ai vu que les structures ont ontologiques, ça veut dire les façons que nous avons de nous représenter le monde, servent en grande partie, pas que, mais en grande partie, à des mécanismes de domination. Ça veut dire de hiérarchisation du réel et notamment des rapports interpersonnels que nous allons avoir dans nos subjectivités, donc entre les êtres, et je ne dis pas simplement les personnes humaines, mais je veux dire aussi les personnes non humaines, et qui donc vont déclarer finalement, à partir évidemment d'une pensée dominante, qui a des droits qui vont en tout cas organiser des hiérarchies de droits et de privilèges. Et ça, ça se trouve très très profondément engrammé dans les langues que nous parlons. Je ne connais pas évidemment toutes les langues, mais enfin je pense que le principe reste le même dans quasiment toutes. Alors, l'application pratique déjà de, du, du F' et surtout, il y a quoi qui m'a incité à aller là ça démarre déjà d'une conversation, en fait, avec un ami, il y a une douzaine d'années. On discutait justement de, de ces mécanismes de la langue qui nous enferment. Et euh, cet ami américain me dit « ben voilà il y a certains linguistes aux États-Unis qui parlent ce fameux E-prime, qui ont choisi donc de retirer, pour certains simplement dans l'écrit, et d'autres dans la langue parlée, ce qui s'avère évidemment plus difficile, qui ont choisi de retirer le verbe être. » Il m'a expliqué pourquoi. Et j'ai creusé pour découvrir en fait un, un auteur et un chercheur majeur donc du milieu du XXe siècle qui s'appelle Alfred Korzybski. Alors je vous mettrai le nom. Il a évidemment un, un, un nom est européen donc avec plus de beaucoup plus de voyelles que de consonnes donc un nom assez difficile à épeler. Alfred Korzybski qui donc émigrant émigré aux États-Unis a écrit un ouvrage majeur qui s'appelle donc un traité de sémantique générale et qui a vraiment ouvert une voie extraordinaire dans la linguistique, donc de voir comment finalement nos structures de pensée et notamment nos structures de langage non seulement construisaient la réalité, mais que ces constructions pouvaient mener littéralement à des guerres. Et on le sait puisque finalement les guerres commencent toujours par le langage, par la langue. Ça veut dire comment nous nommons des réalités, comment nous les cartographions de façon différente et comment évidemment on s'affronte sur ce, sur ce point-là. Et plus tard, un des disciples de Korzybski, qui s'appelle David Bourland, a eu cette intuition que Korzybski avait déjà, mais il a formalisé, que finalement, peut-être l'application de cette sémantique générale pourrait passer par un, une pratique très concrète, supprimer le verbe « to be ». Et en français, évidemment, supprimer le verbe « être ». Donc j'ai fait ce choix, ça m'a beaucoup intéressé, en me disant ben, « ok, je vais installer ça dans ma vie, et je vous expliquerai évidemment… Comment j'ai procédé par quelles, par quelles étapes Mais d'abord, je vous propose évidemment d'aller dans les conséquences que ça a à travers différents exemples et comment j'ai construit des routes sémantiques finalement pour éviter l'usage du verbe « être ». Alors je vais commencer déjà sur le « pourquoi », sur des aspects concrets. Pourquoi le verbe « être » nous enferme, génère une extraordinaire violence sociale et en quoi aussi cela peut enfermer, nous enfermer dans des façons de penser, des façons de construire notre réalité qui peuvent s'avérer limitantes, voire aliénantes. Hein, je le fais parce que, justement, je fais cette recherche parce que je vois un extraordinaire bénéfice à le faire et on va en parler. Alors je vais commencer déjà par des exemples. Donc par exemple, si je vous dis « Joséphine est timide ». Voilà, un truc très simple, je fais une affirmation, Joséphine, mon ami ou une personne que je connais ou une collègue, peu importe, Joséphine est timide. Eh bien... En vous disant ça, cela n'a, je le présente, on va dire, comme un fait objectif qui n'a strictement rien à voir avec votre subjectivité ou votre opinion ou votre expérience, ni avec la vôtre, ni avec la mienne. Joséphine est timide. Point à la ligne. Il n'y a aucun choix, il n'y a aucune discussion possible. Et pareil, si je vous dis « ce film est bien, ce film est génial, ce type est con, les Parisiens sont gentils ou méchants, les Américains sont comme ci, les femmes sont comme ça, peu importe. » À chaque fois que je vais dire donc, que quelque chose ou quelqu'un est ou n'est pas, eh j'impose une réalité absolue qui, dans sa construction, écarte toute forme de subjectivité. C'est comme ça, indépendamment de ma relation à cette chose-là, indépendamment de votre relation. C'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Alors... Si nous allons ensemble au cinéma, on sort du film et puis je vais dire « Ah, ce film, il était génial !» Et puis vous me dites « Ah non, ce film, il était nul !» Bon, On ne va pas s'entretuer pour ça. On va peut-être aller boire un coup, on va en discuter, on va peut-être se chipoter gentiment, mais il n'y a pas beaucoup de conséquences. Maintenant, vous mettez autour de la table deux chefs d'État ou regardez les prochaines élections, les, les prochains débats politiques, et, et là... On entre dans une autre magnitude de violence, puisque on va voir que les gens, finalement, s'affrontent fondamentalement sur ce qui est et ce qui n'est pas. Ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est euh, éthique, ce qui n'est pas éthique. En fait, sur justement des confrontations de choses absolument absolues, ça veut dire indiscutables. Et souvent, tout à fait sincèrement, ça veut dire qu'ils ont vraiment, psychiquement, l'impression que ces choses sont ou ne sont pas de façon objective et qui n'a rien à voir avec leur subjectivité. Alors maintenant, si je reprends ma phrase, Joséphine est timide. Et si je dis plutôt, j'ai rencontré Joséphine hier, je l'ai trouvée timide. Je connais Joséphine depuis des années, je la trouve timide. J'ai toujours connu la, la timidité de Joséphine, peu importe. Vous voyez que dans cette, dans cette construction-là, déjà, il y a plusieurs choses qui se passent. La première, déjà, j'exprime mon point de vue et je n'amène pas quelque chose de général. J'exprime une expérience de mon point de vue, je considère, je ressens, je perçois Joséphine comme timide. Et deuxième chose, vous pouvez avoir une expérience tout à fait différente. Et on n'a pas besoin de se disputer sur nos expériences différentes. On peut les additionner, on peut les confronter, on peut parler de pourquoi nous avons cette expérience. Mais on n'a pas besoin de s'engueuler pour ça. Donc vous voyez que déjà, il y a un changement, parce que non seulement en disant « je trouve que »,« je crois que »,« je ressens que »,« j'ai l'opinion que », etc. À chaque fois que je vais parler du « je », non seulement je ne vous impose pas une soi-disant réalité absolue, mais en plus, le bénéfice revient aussi pour moi, parce que je construis dans mon psychisme un narratif dans lequel je me perçois moi-même comme créateur de mon expérience. Si je passe mon temps à dire « les choses sont comme ci ou sont comme ça », je perpétue en moi-même une illusion que les choses n'ont rien à voir avec ma subjectivité. Je perpétue en moi-même, un discours dans lequel je crois que les choses sont, entre guillemets, comme ça, tout à fait indépendamment de moi. Maintenant, si dans mes constructions sémantiques, dans mes constructions de phrases, je me mets à dire « je crois que »,« je pense que »,« j'ai l'impression que », etc. Donc non seulement ça ne force pas une réalité sur vous, sur les autres, mais à moi-même, je me vis, je construis une relation au monde dans laquelle je m'assume pleinement comme créateur de mon expérience, comme créateur de mes opinions, de mes émotions, etc. Donc, je grandis, je deviens, on va dire, plus vaste dans ma, dans ma conscience. Alors, ça, ça va loin ces choses-là. Par exemple, si je peux dire aussi, tiens, j'ai vu, oh, regarde ce mec dans la rue, il est bourré. Euh, ben, en fait, je le vois comme euh, éventuellement euh, bourré. Mais peut-être que cette personne titube parce qu'elle a un malaise, peut-être que cette personne titube parce qu'elle a un handicap euh, particulier, peut-être que cette personne a pris euh, un pot de fleurs sur la tête, pas de chance, et euh, elle titube parce qu'elle a, elle a un problème. En fait, vous voyez, à chaque fois, quand je vais changer les choses, je laisse la perspective, je laisse d'autres perspectives jaillir. Et ça, ça s'avère extrêmement important. Alors, justement, par exemple, si je dis... Georges est un alcoolique. Versus, je vois Georges régulièrement boire beaucoup d'alcool. Vous voyez, hein, encore une fois, cette, cette, cette nuance extrêmement importante. Ça va plus loin encore. Par exemple, si je vous dis, la feuille est verte. Alors évidemment, je vais dire, le canapé est rouge. Il euh, y a probablement peu de gens, peut-être des daltoniens, qui vont... S'il y a vraiment un canapé rouge vif qui vont, on va dire, remettre en question quelque chose de tout à fait consensuel. Et on peut dire « le canapé est rouge » ou « la feuille est verte ». Maintenant, si je dis « la feuille a la couleur verte » ou « je vois du vert sur cette feuille », vous voyez comment, déjà la nuance qui arrive. Déjà, si je dis « la feuille a la couleur verte », je continue quand même à dire quelque chose d'universel pour tous. Quelque part, je reste encore quand même dans l'ancien paradigme. Quand je dis la feuille est verte, ça veut dire la feuille égale vert. Quand je dis la feuille a la couleur verte, là je commence quand même à nuancer puisque j'amène un attribut à cette feuille, mais elle peut avoir beaucoup d'autres attributs. Et puis si je dis je vois la feuille en vert, ou je perçois la couleur verte, alors ça peut faire un petit peu tirer par les cheveux, mais là je ramène une fois de plus évidemment l'observateur, donc en supprimant le verbe être quelque part, je ramène l'être au centre de la conversation. Alors il y a plein d'autres choses dans l'aspect dans le fait de supprimer le, le verbe être. Il y a notamment aussi le fait de quitter la pensée binaire, parce qu'on a être ou ne pas être, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Donc encore une fois, si je dis, euh, j'ai rencontré euh, mon pote Ahmed et je l'ai trouvé sympa euh, ou euh, de mauvais poil, etc., eh bien là, je, déjà aussi, je construis un narratif de l'impermanence, des choses qui peuvent changer. Peut-être que demain, il y aura quelque chose d'autre qui a changé. Maintenant, quand on entend, par exemple, des enfants dire « je suis nul en maths eh », ben voilà, on a un truc euh, définitif, arrêtez, ça ne bouge plus. Ça, se, ça, se, ça devient une vraie statue euh, dans, le, dans le temps qui ne bouge plus. Donc, voyez aussi comment le fait donc, de sortir de ce côté binaire du verbe être en fait, nous fait quitter ce qu'on appelle la pensée aristotélicienne. Hein je rappelle qu'Aristote a développé les fondements de la logique, hein, donc euh, « A ou « non A, donc tout ce qui va sur les fonctions de logique tout à fait binaire, eh bien, ça, ça sert évidemment, mais dans notre façon d'exister, dans l'expérience que nous avons du monde, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu plus compliqué que simplement une pensée aristotélicienne. Et pourtant, quand on voit l'usage du verbe être à chaque détour de nos phrases, eh bien, ça montre que nous développons une pensée totalement binaire, je suis là, je ne suis pas là, un tel est comme si, un tel n'est pas comme ça. On a du binaire à toutes les étapes de, notre, de, notre fra, de nos phrases. Et je trouve ça assez intéressant de pouvoir se débarrasser de ça. Je continue. Un autre exemple. Si je dis euh, « je suis français ».« Tu es français, tu es américain, tu es japonais, euh, etc. » Ou des choses comme euh, « je suis chômeur » ou « je suis SDF » ou euh, « je suis ci ou ça » ou « je suis ingénieur, etc. » Eh bien, là aussi, je, je tombe encore dans un autre écueil que j'appelle l'essentialisme le, ou le, réductionnis, le réductionnisme identitaire. L'essentialisme dans le sens où je vais me réduire à une soi-disant essence qui fonctionne aussi de la même façon. Si je dis « je suis humain » par exemple, hein, ou « je suis un humain », je vais créer ce qu'on appelle un pont sémantique. Ça veut dire que je vais prendre un attribut extérieur... Donc, par exemple, je pourrais dire « j'ai la nationalité française », je dis ça aux gens en général, ou bien « j'ai un passeport français ». Donc là, j'ai un attribut, mais je peux en avoir plein d'autres. Eh bien là, non, je vais faire autre chose. Quand je dis « je suis français » ou « je suis comme ci ou comme ça », je vais internaliser psychiquement cet attribut. Je vais essentialiser, donc faire mon essence, un attribut social. Et pourtant, on se rend bien compte que quand on veut s'engager dans, dans une voie spirituelle, la première question qu'on se pose, et là je le dis euh, entre guillemets, qui suis-je Ça veut dire, si je me débarrasse de tous ces attributs, non, je ne suis pas chômeur ou professeur ou ingénieur ou mon nom de famille ou euh, ma nationalité, je ne suis, entre guillemets, rien de tout ça. En fait, ces choses-là, je les ai comme attributs, certaines parce que je les ai choisies, d'autres parce qu'on me les a données, d'autres parce qu'elles ont eu lieu dans ma vie, par circonstance. mais je ne peux pas m'identifier à l'ensemble de ces attributs. Donc déjà, un des premiers éléments de la démarche spirituelle consiste à stopper ce pont sémantique qui fait qu'on on se voit, on s'identifie à l'ensemble de ces attributs sociaux qu'on nous donne. Donc ça, ça touche à cette notion d'essentialisme, ça veut dire de devenir une soi-disant essence de quelque chose, qu'il s'agisse d'une religion, d'une nationalité, d'un statut social particulier, et bien sûr d'un réductionnisme. À chaque fois que je vais dire je suis chômeur par exemple, eh bien je me réduis ou les gens me réduisent, je peux dire aussi cette personne est euh, handicapée ou chômeur etc, eh bien on va réduire la personne à ce qualificatif, ce qui va complètement stopper notre imaginaire sur des tas d'autres attributs, des tas d'autres éléments qui, qualifient cette, qui peuvent qualifier cette personne, qui peuvent la caractériser. Donc là, encore une fois, trouver, euh, je trouve intéressant de trouver des façons de dire. Donc, par exemple, pour la nationalité, je dis, voilà, j'ai la nationalité française, j'ai le statut de chômeur euh, actuellement, ou j'ai le métier d'enseignant, de etc. Euh, plutôt que de dire, par exemple, l'arbre est grand, je vais dire, je trouve cet arbre grand, par exemple. Parfois, ça peut, on peut avoir encore un peu de mal à trouver des trucs un petit peu légers à dire, un peu facile, mais Voilà. Très important donc de trouver ces voies sémantiques. Autre euh, élément intéressant aussi, rendant des trucs parfois un petit peu plus subtils ou un peu moins importants, mais qui pour moi ont quand même leur importance. Imaginez par exemple quand on dit des choses comme « le dîner est servi » ou « le travail est fait », ça veut dire des formes passives. Si je dis par contre, par exemple, « Marion a servi le dîner », vous voyez que là je rentre dans une forme active. Et là, et oui, il n'y a plus la magie du dîner « est servi euh, » comme ça, arrivé par magie, il n'y a plus de, plus de personnes derrière, euh, ça débarque, baguette magique. Non, il y a des êtres. Il y a des êtres qui, dans une forme active, justement, hein, puisque quand on met une forme active, il faut qu'il y ait des êtres derrière, des sujets, eh bien, il y a des sujets agissants. Ça veut dire des sujets qui reviennent dans l'équation. Et là aussi, j'ai vu le fait que voilà, supprimer le, le verbe être m'obligeait aussi à passer à des formes actives, et je trouve ça assez intéressant. Alors évidemment, à force, ça, on apprend comme ça à trouver des, des voies, hein, des voies sémantiques, et je reviendrai un petit peu dessus. Maintenant, il y a parfois quand même des trucs ça ne résout pas tout, déjà. Euh, par exemple, et ça, mon, mon fils me le faisait souvent remarquer, petit, il me cassait un petit peu la baraque <rire> quand j'expliquais euh, des les, les, les propriétés du f comme je vous le fais maintenant. Et il me disait, oui, mais papa, euh, si tu dis euh, des choses comme « il pleut tout le temps à Paris » ou à Londres, « T'as pas utilisé le verbe être, et pourtant tu as bien forcé quelque chose. » Et oui, il avait parfaitement raison. Dégage, sa gosse. Euh... <rire> bien sûr. En fait, ça ne résout pas tout, évidemment. Le F prime, ça permet en tout cas, on va dire, de gagner quand même de sacrés points de conscience. Et bien entendu, il y a mille et une façons de forcer des affirmations sans utiliser le verbe être, évidemment. Néanmoins, j'ai quand même cette expérience d'années et d'années de voir que supprimer le verbe être, a largement désactivé beaucoup de mécanismes de, de violence, de choses imposées aux autres. Et je vais revenir dessus. Euh, su, simplement sur, pour finir sur la technique, euh, il y a parfois quand même des choses un petit peu difficiles et, et les routes, euh, les passages à trouver peuvent parfois s'avérer un, peu, un petit peu tirés par les cheveux. Par exemple, des verbes comme euh, euh, enfin ou tout, non, tout ce qui touche à l'heure ou la date. On va dire euh, quel jour sommes-nous aujourd'hui Ou bien quelle heure est-il alors, parfois, des trucs, je vais dire, bon, bah tiens, euh, le calendrier me dit, ou l'horloge me dit que, ou je lis ça sur ma montre. Bon, parfois, ça fait un peu tirer par les cheveux. Euh, ou bien des trucs genre euh, la mort d'une personne. On va dire une personne est morte. On ne va pas dire une personne a amoureuse, justement. Euh, Il <rire> y a des difficultés. Donc, euh, euh, eh bien, oui, parfois, je vais dire, euh, cette personne nous a quittés. Euh, voilà, mais parfois, je peux encore trouver des des difficultés pour le poser de façon facile et je n'ai que des expériences, enfin des formules parfois un peu tirées par les cheveux, mais ça fait partie du jeu. En tout cas, si j'entre maintenant dans l'expérience, ça a changé quoi en moi Première chose déjà, euh, ça je vous le disais, ça a profondément désarmé la violence ordinaire, la violence sociale. On n'imagine pas, je pense qu'on sous-estime très largement la force de l'intensité de, de la violence que nous nous imposons les uns aux autres en parlant des choses qui sont et qui n'ont rien à voir avec notre subjectivité et notre intersubjectivité. La deuxième chose aussi, paradoxalement, le fait de supprimer le verbe être a fait grandir mon être. Et je vous ai expliqué pourquoi. Notamment le fait d'introduire, de prendre la responsabilité, la posture de l'observateur subjectif et qui partage sa subjectivité plutôt que d'imposer une soi-disant objectivité. Et ça, ça change évidemment beaucoup de choses. Troisièmement, ça m'a libéré, je vous le disais, de la pensée binaire, de la formulation aristotélicienne, pour construire beaucoup plus un discours de l'impermanence, des choses qui peuvent changer, qui relèvent encore une fois d'une subjectivité dans un temps, un moment donné, d'un point de vue donné. Et là, ça, ça ouvre sur une, une question intéressante, et on pourra, je ferai aussi un live évolutionnaire dessus, sur la notion de l'aperspectivisme. L'apostrophe, aperspectivisme. Le perspectivisme, ça a lieu lorsque les gens vont imposer, chercher à imposer une perspective sur une autre. Par exemple, le nucléaire, est-il bon ou pas bon euh, Qui a raison parmi les, euh, ou bien les OGM, sont-ils bons ou pas bons Les vaccins, sont-ils bons ou pas bons Etc. etc. Et donc on va voir que dans le perspectivisme, en particulier lorsqu'on utilise le verbe être, eh bien, les gens s'opposent. Pour mieux comprendre le principe, imaginons-nous là tous, tous ensemble assis en cercle dans une pièce autour d'une œuvre d'art très complexe, très, très bigarrée. Elle a beaucoup de couleurs, de facettes, de formes, etc. Si on demande à chacun que « que vois-tu » « Ah Fanny, je te demande, euh, que vois-tu » Et tu vas me dire « Je vois des formes un petit peu euh, rondes, euh, brillantes, euh, qui scintillent un peu en violet. »« Ok. Jérôme, que vois-tu »« ah, ben non, moi je vois des carrés euh, noirs euh, avec des triangles, etc. »« Voilà. François, que vois-tu »« Ah ben non, moi je vois plutôt euh, voilà, des, des petits points jaunes, etc. » Bon, il ne nous, il nous viendrait absolument pas à l'idée de nous disputer pour savoir qui a raison nous additionnerions en fait nos points de vue parce que nous savons que nous avons une œuvre complexe au centre de la pièce que personne individuellement ne peut percevoir dans son ensemble. Trop complexe pour ça. Donc nous devons devenir aperspectivistes. Ça veut dire ne pas imposer une perspective. Il n'y a personne qui a plus raison ou tort. Nous avons chacun une perception en fonction de notre angle de vue, en fonction de notre vécu par rapport à cette œuvre d'art au centre de la pièce. Maintenant, si je retire cette œuvre concrète, et je la remplace par une œuvre ou un concept abstrait. Par exemple, faut-il le nucléaire ou pas le nucléaire Alors là, on a aussi un objet très complexe, mais plus un objet physique, un objet abstrait. Et là, nous allons basculer de l'aperspectivisme dans le perspectivisme. Ça veut dire les points de vue vont s'opposer et l'un doit prédominer sur les autres. Alors que finalement, si on demande individuellement aux acteurs, ils ont en général un, un point de vue honnête. Ils ont creuser la question depuis leur vécu, depuis leur subjectivité, depuis leurs expériences. Et donc, ils apportent quelque chose de sincère, mais dans la pièce, ils vont euh, se créper le chignon, voire s'entretuer ou s'étriper se, pour savoir qui a raison. Et qui aura raison Eh bien, le plus beau parleur, le plus agile, le, le plus violent. Enfin, il y a des tas de façons de voir les choses. Donc, vous voyez aussi comment le fait, de, pour moi, de supprimer le verbe être m'a aidé à développer une pensée aperspectiviste puisque justement, je ne peux que proposer une perspective, plutôt que de l'imposer. Quand je dis les choses sont, je l'impose de facto. Et je trouve ça aussi assez intéressant. Ça a vraiment profondément changé mes rapports avec les autres et désactivé énormément de, de violence sociales. Voilà un petit peu pour ce petit tour de, du verbe être, de parler en F'. Alors je vais finir sur ben, comment j'ai opéré pour passer à ça. Parce que, évidemment, vous vous doutez que je n'ai pas fait ça du jour au lendemain. Déjà, ça m'a posé question. Ça me semblait quand même un truc assez insurmontable au début. Ça me semblait énorme de me dire « Ok, sympa l'idée, mais il euh, y en a déjà pas mal sur la table. Comment je vais faire ?» Eh bien, j'ai commencé par l'écrit, tout simplement. Ça veut dire comme je pense tout le monde ici, on rédige beaucoup de mails, on écrit beaucoup. Eh bien, j'ai écrit les mails, j'ai écrit tout déjà en F'. Et ben, ça, ça demandait beaucoup de relecture, parce que souvent, je ne voyais pas, même en relecture, et en deuxième relecture, et en troisième relecture, il y avait toujours un verbe être qui, qui traînait quelque part. Et ça m'a permis de voir à quel point on a ça mais tellement profondément engrammé en nous. Euh, et donc déjà, le simple fait de me relire et de me forcer à écrire en F' m'a permis déjà de construire des routes sémantiques parce que quand on écrit, on a le temps. Ça permet vraiment de se dire, tiens, comment je vais exprimer ça autrement Et déjà très vite, j'ai vu un extraordinaire bénéfice aussi sur la qualité d'écriture parce que ça m'obligeait à déjà me débarrasser d'un verbe fourre-tout. On a des verbes fourre-tout, hein, faire, euh, tout ça, on les utilise à tout va. Et donc déjà aussi d'enrichir mon français. Donc déjà j'ai vu que ça m'obligeait à utiliser un verbe exact plutôt qu'être à chaque fois et puis de trouver des routes sémantiques. Et très vite, j'ai vu la différence qu'il y avait dans, euh, entre la qualité de l'écrit et ce que je pouvais continuer à dire à l'oral. Je me disais, mais mince, j'ai une oralité qui devient tellement pauvre par rapport à ce que je peux écrire, et je me voyais témoin de la pauvreté de ma pensée et de mes propos du fait que je ne parlais pas en F'. Et très vite, ça m'a donné envie, évidemment, de parler en F', mais là, il s'agit quasiment d'apprendre une autre langue, parce qu'on supprime un auxiliaire quand même, on supprime un truc absolument indispensable. Eh bien, j'ai commencé dans, déjà dans les conversations avec les amis, ça veut dire que ça ne posait pas de souci de m'arrêter de me dire « Ah zut, comment, comment je vais dire ce truc-là J'ai pas de solution, aidez-moi les amis, etc. » Il n'y avait pas de souci. Et petit à petit, de l'amener à l'extérieur, dans des réunions, des réunions professionnelles, jusqu'à commencer à me mettre en danger aussi, volontairement, dans des conférences. Là, voilà, on a euh, du monde devant soi, parfois beaucoup de monde, et d'essayer de le faire euh, le moins possible, en s'autorisant bien sûr que, oui, ok, je vais peut-être le dire, je ne vais pas m'arrêter au milieu d'un talk public pour, euh, <rire> pour réfléchir, mais de rester présent à ça. Et finalement, de façon très organique, très naturelle, ça a fini par venir, euh, avec énormément de plaisir. Ça veut dire vraiment l'impression de gagner en puissance, non seulement dans ma langue, mais dans la précision, et surtout de parler une langue qui me semblait beaucoup plus riche et beaucoup plus consciente. Encore une fois, avec beaucoup de limitations, il y a plein d'autres choses à hacker dans la langue, et on continuera d'en parler dans d'autres lives, mais ça, ça représentait vraiment un très très gros morceau. Je vois notamment François qui vient de poser dans le chat, que « Que fais-tu » du passé composé. Eh bien, j'ai toujours trouvé, souvent, il y a des formes de passé composé avec un autre verbe et avec le verbe avoir. Donc, euh, plutôt, alors que je prenne euh, des exemples, ça ne marche pas, par exemple, pour « je suis mort », on ne dit pas « j'ai mouru <rire> ». Ça ne marche pas. Mais, euh, par exemple, plutôt que de dire, je ne sais pas, « je suis allé quelque part », je peux, ou je me suis rendu quelque part, euh, je vais dire, euh, j'ai pris la route pour, euh, j'ai décidé de me rendre à, etc. Je, il y a toujours une façon d'utiliser le passé composé sous des formes avec le verbe « avoir ». Et d'ailleurs, si vous avez des questions pratiques, comment dirais-tu telle ou telle chose euh, N'hésitez pas à me poser la question et on verra si je trouve la solution. Peut-être que des fois je vais, je vais bloquer, mais quand même avec euh, toutes ces années d'expérience, en général, ça vient vraiment tout de suite. Avez-vous des, des questions, des feedbacks à partager euh, Moi, je vais juste, parce que ça m'émeut de, de parler, de, de, de t'entendre. Alors, je, je suis désolée, je te tutoie parce que je ne parviens pas à te vous voir, mais euh, ça ne me permet pas la familiarité pour autant. Okay, euh, ça Daniel, merci. Donc, le Koripski, c'est la raison pour laquelle une amie m'a donné euh, ton nom. Et euh, le, le groupe que je me retrouve dans le groupe des humano car ça fait quand même quelques années que je planche et que j'embête mon environnement avec euh, ces questions euh, linguistiques et surtout euh, de représentation. Enfin, pour ma part, j'avais abandonné la question de supprimer le verbe être. Alors, j'ai une question d'ordre très pratique. Euh, C'est euh, pour ce qui concerne… Alors, je comprends euh, ôter le verbe être pour réduire euh, l'essentialisme et euh, la réduction d'un en être fait, à un trait. Donc ça, ça me paraît une évidence. Euh, mais dans la communication avec les autres, euh, je me suis frottée euh, à, à, trop souvent, en fait, dans le boulot, dans les, avec les amis, à la difficulté à faire même... Euh, ça demande une prise de conscience sur son propre, euh, sa propre intériorité, son propre vocabulaire. Euh, notion d'essentiel, enfin d'essentialisme, et je, enfin, aujourd'hui j'en suis à me dire hein, qu'imposer ça aux autres, c'est aussi un manque de tolérance, mm. et j'ai un souci majeur avec ça. Voilà. Quand tu dis imposer, imposer ça aux autres, tu veux dire forcer les autres à parler en F' ou bien que tu imposes ta propre façon de parler aux autres. Que veux-tu dire par imposer Alors, à partir du moment où euh, j'ai conscience de quelque chose, généralement, j'essaye de le... Alors, je, je le... Souvent, on le prend comme de la justification. Pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement important à expliciter. C'est pourquoi, globalement, j'accompagne mes questions de mon intention et j'explicite aisément ce que je veux dire. Euh, justement pour euh, clarifier. Et à partir du moment où je choisis euh, de réduire, enfin de prendre conscience ou de prendre la responsabilité de ma subjectivité, euh, ça la met en conscience dans la communication et dans la mmh. relation interpersonnelle. On ne peut pas faire autrement. Du moment où il y en a un qui Attends. fait ça, l'autre y est confronté. Et, en fonction des êtres en face là on est tous volontaires et accueillants et tout se passe bien mais pas toujours le cas et ça peut mettre certaines personnes en grande difficulté et la question c'est parce que je vais formuler une question enfin j'en ai deux en fait c'est est-ce que face à ça Position, est-ce que je change ma position dans la communication par aspect pour l'autre? Mais je trouve que ça fait un peu prétentieux hein, de, de décider que non, l'autre il peut pas recevoir. Enfin voilà, je, je suis en difficulté avec ça. Et euh, la deuxième chose, euh, c'est que quand l'autre euh, à, à cette époque, ça me ça demandait un vrai travail en fait hein, de, de, de, de, de conscience permanente et. Les autres, ils utilisent le verbe être. Et moi, je recevais comme une vraie souffrance d'être réduite sans arrêt à, à, à leur projet, enfin, moi, ce que j'appelle des projections, mais à leur, à leur catégorie, en fait. Voilà. Et, et au résultat, j'ai un peu lâché prise sur tout ça parce que je me suis retrouvée très souvent en difficulté. Donc, donc encore merci de le vivre, de le lire, de l'écrire. Et merci. Voilà. Donc, comment tu fais, toi, voilà, par rapport à ces deux questions Ok, merci. merci Daniel pour euh, déjà avoir clarifié et posé cette, euh, cette question. Alors évidemment, je ne veux certainement pas prétendre à une réponse universelle, je ne peux te parler que de mes propres choix, et euh, chacun bien sûr en fait ce qu'il ou ce qu'elle veut. Moi j'ai choisi d'assumer pleinement mon être, que cela plaise aux autres ou pas. Je ne fais pas de prosélytisme, je ne dis pas aux autres comment ils doivent vivre ou penser, ou exister, ça leur appartient. Je pense qu'il y a d'ailleurs aussi un acte d'amour profond qu'on peut avoir envers les, les... ou avec les gens dont on se sent proche, avec lesquels on peut partager vraiment des moments de vie, à savoir les laisser aller dans leurs propres expériences, même si on a soi-même cheminé, et on sait qu'ils se trouvent à une étape de leur existence et qu'ils vont se faire mal, mais ils doivent franchir leurs propres étapes, et il y a aussi un acte d'amour par rapport à ça. Pour autant, pour moi, je pose vraiment le choix de jamais me dégrader parce qu'une situation donnée me montre des gens qui ont choisi soit de ne pas avancer, soit ils se trouvent évidemment éventuellement à un stade peut-être moins développé que moi sur des sujets. Je précise au passage que je ne mets pas de jugement de valeur. Je ne dis pas parce qu'on peut avoir un, un développement personnel plus grand, ça nous rend plus important. Je fais bien la différence entre ça et l'important. Je ne me juge pas quelqu'un de plus important, de plus valable que les autres si je pense que j'ai éventuellement des lignes de développement plus grandes que certaines des personnes que je rencontre. Ceci dit, je pose le choix sans imposer de mon être. Parfois, ça peut polariser, effectivement. Alors, sur la notion de F', là, il y a une bonne nouvelle. Les gens ne se rendent jamais compte de ça. Je demande parfois à des salles remplies, bondées, de gens, je leur dis voilà j'ai changé ma façon de parler, avez-vous remarqué comment Personne ne sait. Ou alors parfois il y a des gens qui me connaissent et ils savent, mais personne en général ne sait ou ne remarque ça. Donc ça, ça fait partie des choses finalement qui passent assez bien. Par contre quand je pratique la respiration, par exemple la respiration avant de parler, ça j'en ai, je l'ai évoqué dans un live évolutionnaire, ou bien je parle de mon choix de vegan, ou plus précisément je devrais parler de sentientisme, ça veut dire donc de respecter et de ne pas dominer autant que possible, bien sûr, d'autres êtres sentients, doués de, de conscience et de sensibilité. Là, ça peut faire grincer, ça peut même euh, simplement prononcer le mot vegan, peut déclencher, mais alors des, des, des réactions d'une violence euh, Incommensurable. Enfin, moi, j'ai des, des gens qui, qui m'ont traité d'ayatollah, qui disent qu'on fait partie des, des fachos, des nazis. Enfin, on a des trucs quand même assez, assez rigolos des fois à observer. Donc, oui, ça, ça fait partie d'un choix. Moi, je, je, je fais ce choix de rester en vérité, de rester totalement moi-même dans l'expression pleine et entière de mon potentiel et de mon intelligence et de mon génie et, et de tout ce que je peux avoir et de mes failles également. Ça veut dire en, en tout cas de ne rien cacher ou altérer de mon être avec les autres. Dans, la mesure, dans une certaine mesure, évidemment, peut-être qu'à des moments, il faut sauver littéralement sa peau. Il y a des situations où on peut avoir des gens qui peuvent avoir envie de nous tuer ou de nous tabasser, etc. Et il vaut mieux faire profil bas, je trouve ça plus intelligent, évidemment. Mais dans la mesure du possible de rester absolument authentique. Alors maintenant, je le fais parce que j'ai fait un choix d'humano-note. Ça veut dire donc de quelqu'un qui a ostensiblement choisi de porter ou d'incarner, si possible, une conscience plus vaste, plus développé que ce que la société m'invite à avoir. Et donc, de toute façon, dès que l'on devient explorateur ou exploratrice dans quelque chose, eh bien, on se heurte à l'incompréhension, voire au jugement, voire au rejet des autres. Ça fait partie, pour moi, du, de l'aventure. Je ne le prends pas personnellement, je n'en veux pas aux autres. Parfois je peux me sentir attristé, parfois je, me, je peux me sentir fatigué ou blessé, mais j'ai bien conscience de ce que j'ai choisi d'avoir. Avec tout mon cœur, je ne peux que t'inviter à rester toi-même et d'en assumer les conséquences avec amour. Il y a quelque chose qui m'aide, ça peut peut-être sembler euh, pédant, euh, je ne sais pas, hautain, j'en sais rien, je l'assume, tant pis. J'ai tendance à considérer ou à voir beaucoup les gens autour de moi, je les appelle mes gatitos, mes petits chatons parce que ça me permet vraiment de nourrir une relation qui, euh, de, donc de bienveillance et de voir les gens, non pas sur leur âge biologique, mais de voir les gens sur leur âge de conscience, leur maturité de conscience. Et ça, ça compte beaucoup plus. Ça veut dire que j'ai vraiment désactivé tout le barda euh, social qui associe à un âge et à des codes sociaux un certain statut. Ça, je m'en fous complètement. Par contre, je regarde quelle conscience j'ai face à moi, et si cette conscience peut s'avérer fermée, éventuellement malveillante, ou dans le jugement, ou dans l'auto-renforcement toujours de ses propres convictions parce qu'elle a peur, cest un, un processus très classique, Eh bien je la prends avec bienveillance parce que cette personne-là se trouve là où elle se trouve, et ça ne la rend ni plus importante ou ni moins importante que moi, elle se trouve là où elle se trouve. Alors en général, après, je peux rentrer chez moi, un petit peu heurté, un petit peu fatigué, lorsque j'ai affaire parfois à des groupes dont les gens peuvent se, se, se montrer virulents, parfois méchants, mais j'ai choisi, j'ai pas à me plaindre de, de ça. Voilà, donc je le pose comme un choix. Évidemment, je, je t'invite à, à voir ce qu'il y a de juste pour toi. Je sais pas si ça nourrit ta réflexion. Alors, je te remercie grandement parce que oui, ça nourrit ma réflexion et ça aussi, ça me ça me rassure parce que je suis dans un moment de vie comme ça où j'ai des j'ai un vrai choix à faire. Et je me disais ces derniers temps que, oui, les choix que j'ai faits euh, entraînent que parfois on est brutal avec moi. Et il va falloir que je choisisse si je change d'être ou si j'accepte que cette brutalité. Donc, oui, tu réponds. Là, là tu me rassures. Euh, je te remercie aussi parce que tu viens de me donner une clé euh, que je vais re, reformuler, enfin pas euh, que je vais répéter, c'est tu dis que tu mais d'avoir donc si j'ai bien entendu, parce que j'ai essayé de prendre mes notes euh, tu assumes euh, de porter une conscience plus développée que celle que la société t'invite à avoir et alors ça c'est une vraie clé je vais, me le, je vais sincèrement le mettre au mur pendant quelques jours je pensais c'est tout simplement ça, en fait, assumer, de porter ou de développer ou de vouloir développer une conscience plus importante que celle que la société nous invite à avoir. Ça apaise ça, ça quelque chose à l'intérieur, dans le cœur. Voilà, et pour avoir été végétarienne et végétalienne, donc j'emploie le verbe être, je m'y remets dès, dès ce soir. Euh, je pense que la violence entre les véganes et les autres vient beaucoup du fait, justement, du fait de, de, que beaucoup de véganes, végétariens, végétariens et carnassiers s'identifient réellement à leur régime alimentaire puisque beaucoup disent je suis végane, je suis végétarien, je suis et donc évidemment quand on demande de changer le je suis ça merci. devient extrêmement violent donc euh, voilà donc je vais arrêter là pour laisser la parole aux autres et un grand merci, vraiment sincère Merci. Merci beaucoup, Daniel, pour euh, ton témoignage. Peut-être une dernière chose que je peux ajouter aussi. Ça pose aussi peut-être la question du choix avec qui on opère aussi. Euh, savoir si on se trouve au bon endroit avec les bonnes personnes euh, il y a quoi aussi qui peut éventuellement nous avoir mené dans une mauvaise relation amoureuse ou intime ou, ou qui ne convient plus Peut-être qu'elle a marché un certain temps et puis euh, voilà venu le temps de changer, soit la forme, soit éventuellement de, voilà, de, de, de vivre une autre, une autre vie, ou bien effectivement des, des milieux dans lesquels on se trouve. Moi, je me pose toujours la question, lorsque les choses deviennent un petit peu tendues et que je peux me sentir en souffrance, je ne parle pas de, de crucifixion, hein, mais parfois de la lassitude... Euh, euh, un peu de chagrin, de dire « Mon Dieu, ils, vont, voilà, ils, ils se limitent tellement eux-mêmes, ils ont tellement peur » ou des choses comme ça. Et je vais me demander, ai-je fait le bon choix de me trouver là, à ce moment-là Et voilà de, de toujours tester euh, ces, ces choix-là. Je crois que ça fait aussi partie de, de ces questions en général. Pas simplement, évidemment, du, du F prime, mais de porter sa conscience. Avec qui on, on choisit de le faire euh, Choisit-on d'évoluer de, avec des gens vraiment au tout début de, de leur cheminement vers eux-mêmes, vers une, un, une vie, on va dire, ben, une aventure spirituelle. Choisit-on d'aller vers des gens peut-être un peu plus euh, avancés là-dessus, ou très avancés Ça fait comme l'éducation, hein, on peut se sentir très bien à la maternelle, ou très bien en troisième cycle, et avec tout entre les deux. Trouver son placement juste, voilà. Alors, oui, Jean-François, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Doudou. Alors je voulais te remercier énormément parce que je suis très contente de ce live, bon tous les autres aussi, mais celui par rapport au f prime je l'attendais avec beaucoup d'impatience parce que j'ai commencé effectivement à écrire, je fais comme toi, j'ai commencé à, à, à supprimer le verbe être euh, en l'écrivant. Et là, euh, depuis euh, trois semaines, j'ai je, je, fait le choix de ne plus euh, appartenir à cette société-là, donc à devenir souveraine. Et, euh, et donc, j'ai écrit quand même « Je me suis créée ». Et là, tu as répondu tout à l'heure, donc euh, j'ai pendant le live, je cherchais la phrase et c'est donc c'est « j'ai décidé de me créer » plutôt de dire « je me suis créée ». Et euh, en fait, je me rends compte, euh, en t'écoutant, que le fait que je me suis… Euh, non, non, pas « je me suis… <rire> » que j'ai fait le choix, j'ai fait le choix de me sortir de, de, de ces lois et, et et de cette de cette folie euh, me, bon, je pourrais dire ça me solidifie dans dans, dans la façon dont je vais pouvoir m'exprimer et, et en fait ça va m'aider l'histoire d'enlever ce verbe être ça va encore plus m'aider et donc je te remercie c'est carrément génial quoi non, c'est pas « c'est » carrément… Non, je ne peux pas dire ça. Bon, c'est… bon, j'arrête. Merci, merci, merci, merci. Merci pour, pour ton témoignage. Et bien entendu que euh, toutes celles et ceux qui veulent se lancer là-dedans… Euh, on trébuche, on trébuche beaucoup et je trouve ça sympa et ça fait partie du jeu. Et il n'y a rien de grave, évidemment. Peut-être pour construire sur ce que tu dis, Doudou. Il y a d'un côté une certaine solitude lorsque l'on fait des choix de vie. Donc cette notion de « go hack yourself », ça veut dire d'installer au fond de soi de nouvelles architectures pour qu'émerge pour qu une autre conscience un être plus vaste, plus, plus créatif, plus aligné, en meilleure santé psychique et, et physique et biologique, etc. Je veux dire, tous les bénéfices pour moi, évoluer, ça veut dire ça. Ça veut dire déjà que j'ai augmenté ma capacité empathique, ça veut dire que mon cercle de compassion, ma capacité à me connecter à l'autre que moi, l'autre que moi culturellement, s'il s'agit d'un humain ou même dans sa forme ou dans ses pensées, mais l'autre que moi aussi dans sa forme biologique, ça veut dire que j'ai évolué. Évoluer, ça veut dire aussi augmenter ma plasticité, mon intellect, euh, ma santé physiologique, etc. etc. Mais la qualité de mes relations et toutes ces choses-là. Dans toutes ces pratiques dont je parle, sous ce thème des « go hack yourself », il y a chaque fois, pour moi, en tout cas tel que je l'ai vécu, et ça reste tout à fait empirique et subjectif, il y a des bénéfices. Ça veut dire que passer la période d'apprentissage, qui peut s'avérer parfois difficile, on se sent un peu seul, on trébuche, on se pose des questions, mais passer cette phase-là, il y a un extraordinaire bénéfice. Alors, dans le, les côtés difficiles, ça nous marginalise. Forcément, puisque on quitte des codes, des architectures de la société conventionnelle, on en, on en choisit d'autres. Le côté génial, eh bien déjà soi-même, on se sent évidemment, on s'assume de manière pleine et entière dans nos choix, sans faire de prosélytisme. Il ne s'agit pas d'aller le crier sur les toits ou de bien faire comprendre aux autres qui devraient, etc. Ça ne marche pas de toute façon. Mais on s'assume et surtout il se passe un truc quand même intéressant. Il y a quand même beaucoup de personnes qui se rendent compte, qui se disent « Tiens, ce mec-là, là, ce, ce noubel-là, ou un tel, peu importe, il n'a pas l'air si malheureux que ça dans cet univers-là, dans cette nouvelle construction sémantique, ontologique, ses codes sociaux, son alimentation. Il a l'air plutôt en bonne santé, il a l'air plutôt équilibré, il a l'air de bien se marrer, il a l'air de jouir de la vie. Je peux vous garantir que je fais partie des gros jouisseurs de vie. » Et donc. Eh bien, ça interpelle les gens parce que ça les interpelle sur leur posture et la, la, la, voilà, la posture qu'ils ont de vie actuellement. Et je peux vous garantir qu'il n'y a absolument aucun calcul stratégique à faire et surtout aucun prosélytisme. Juste exister, et quand un être existe et qu'il a l'air plus libre et plus heureux, ben ça enclenche en fait un mouvement qui inspire. Il y en a d'autres que ça peut mettre en colère, et eh bien qu'ils passent leur chemin. Ils vont vivre leur vie et leur chemin à eux, de leur façon. Mais il y a aussi plein de personnes que cela va inspirer. Je n'aurais jamais pensé, personnellement, quand j'ai commencé cette, cette aventure de « Go hack yourself hein, », je le mets sous ce, ce tag-là, que ça me donnerait autant de leadership. Et Je peux vous dire j'ai absolument pas fait pour ça. Je ne cherche pas à le faire, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas des positions de pouvoir, mais de facto, ça m'a donné beaucoup de, de leadership. Voilà. Et je le dis pas comme, une, comment dire, comme quelque chose de nécessairement plaisant, parce que leadership, on nous le donne et puis ça représente une, une responsabilité. Mais je ne peux pas non plus cacher le plaisir que j'ai à recevoir des témoignages, comme j'en reçois de votre part ou comme j'en reçois par écrit, lorsque des gens disent « tiens, ça m'a fait du bien » tu, ou « tu m'as inspiré ». Évidemment, je me sens extrêmement heureux de, de ça. Mais ça constitue, on va dire, une conséquence. Certainement pas quelque chose que je, que je recherche. Voilà un petit peu le bilan que je peux tirer aussi de, de cette approche qui dépasse largement, évidemment, le cadre du, du FPRIN. Bonsoir, Jérôme. Euh, je vais, une fois, ça me fait bosser. Ça me, je, je sens euh, le, le potentiel... Euh à mettre en œuvre pour moi. Et par exemple, là, je pensais qu'une manière aussi de le diffuser, donc déjà, je vais m'y atteler dans mes mails, dans, dans tous mes écrits. Je sens que ça va être quelque chose d'extrêmement soutenant parce que de même que respirer, il y a des tas de choses que je, je prie activement de tes partages. Je pensais aussi dans les cadres que des fois j'offre en tant que facilitateur, en tant que formateur, accompagnant, etc., euh, là aussi, parfois il y a des écrits et là ils sont beaucoup plus visibles, ils sont mis en œuvre, ils peuvent mettre des propositions de verbalisation. Du coup, euh, voilà, je sens aussi un, un endroit où là, ben, peut-être que quelque part je peux rayonner ça, l'assumer euh, en le proposant. Et donc voilà, déjà... donc, merci pour tout ça. Et alors j'avais euh, une question très technique, rigolote c'est euh, quid de la question est-ce que, de toutes les questions est-ce que Parce que dans ma vie, je sens profondément, euh, et, et c'est marrant dernièrement, à quel point elles me gênent à chaque fois que je les utilise, et bon, je n'ai pas forcément pris le temps encore de, de toujours les reformuler, et voilà, veux bien ton avis là-dessus. Ouais, merci. Merci de ton témoignage, déjà, et puis de cette question, euh, toute tout bête, toute technique, et effectivement importante. Pour moi, ça marche par le, la, la forme de verbe inversé. Par exemple, est-ce que tu aimes les croissants le matin Aimes-tu les croissants le matin Est-ce que tu aimes voyager Aimes-tu voyager Est-ce que tu votes à droite ou à gauche euh, Comment votes-tu Voilà. Ça, pour, ça, ça, pour moi, ça m'a l'air assez facile, mais peut-être as-tu en tête des exemples plus, plus compliqués auxquels tu penses et auxquels je n'ai pas pensé dans mes exemples. Souhaites-tu partager des exemples précis pour voir euh, non, je pense que j'en avais pas un précis. Donc euh, désolé, j'aurais pas, pas mieux là. Euh, mais en fait, peut-être, je peux essayer de préciser. Euh, L'idée étant que souvent, il y, y a une impression de de, de quitter la, sa puissance en posant. Est-ce c'est-à-dire, la puissance de, de savoir euh, de remettre de remettre la réponse à quelque chose qui nous dépasse et qu'on qu se sentir plus petit qu'il y a quelque chose comme ça, et qui ne nous engage pas, en tout cas, j'ai l'impression de ça, il y a une perte d'engagement de, personnel dans, dans la recherche de la réponse. Ben, ce que je, la façon dont je l'interprète dans, dans ce que tu dis, ou que je le confirme, vient tout simplement de l'usage du verbe être, parce que, par exemple, est-ce que les gens... « à Paris sont sympas », par exemple, ou bien « les gens à Paris sont-ils sympas ?» J'utilise dans les deux cas le verbe « être » et, et bien finalement je m'exclus de l'équation, puisque je pose une question sur quelque chose d'absolu dans laquelle, une fois de plus, ma subjectivité n'a rien à voir. Par contre, si je pose la question en disant « quel rapport je peux avoir avec les gens à Paris ?» ou « pourquoi je ne les trouve pas sympas ?» Et eh bien là, je reviens dans ma puissance, puisque je, je réassume mon être qui, qui vient dans la question. Donc il y a bien sûr les affirmations, mais aussi dans la question. Donc je l'interprète peut-être plus, j'interprète plus ce que tu, les exemples que tu évoques, une fois de plus, dans le désempuissancement, le « disempowerment » en anglais, du, qui se passe quand on utilise le verbe être. Ça semble paradoxal, parce que finalement, le retirer ramène plus d'être. Voilà un petit peu le, la lecture que j'en ai. Je ne sais pas si ça nourrit ta, ta question. Oui, merci. De toute façon, ce qui va continuer de nourrir, c'est ma pratique. Et <rire> eh bien, on en, on en parlera vraiment. Donnez-moi des feedbacks les, les uns les unes les autres. N'hésitez hein. pas. Y a-t-il euh, d'autres questions, feedbacks euh, oui, moi je, je, je, je, retrouve, euh, je retrouve ma décision par rapport à ce que tu as dit enfin, pendant toute cette, cette, cette mini-conférence. Euh, déjà, il y a quelques temps, j'ai supprimé, il y a deux ans maintenant, j'ai supprimé « est-ce que ?». Parce que je trouve que euh, ça ne donne pas le choix déjà. Et, et surtout, ça ouvre à utiliser des verbes qui sont souvent des actions, ou qui expriment et non pas qui enferment. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, euh, je me suis retrouvée dans une, une, une décision à prendre dans ma vie. Euh, et, et pour prendre cette décision, euh, j'avais entendu un coach dire, euh, euh, pour changer le mindset, euh, il, il, il conseillait de choisir, de choisir des phrases par « je décide, je choisis » et de les écrire. Alors moi j'ai écrit un cahier complet de 100 fois, alors là je faisais des lignes comme lorsque lorsque, voilà, durant l'enfance à l'école et pour autant ça, ça a eu un impact très important en fait. Et je pense, et ça c'est une question que je te pose mais c'est l'impression que j'ai, j'ai l'impression que de, de supprimer ce verbe être on est un peu plus dans la zone préfrontale et un peu moins dans, euh, dans l'amidale, en fait, on va dire, dans la zone des émotions. Oui, merci de, de préciser ça, Christine. Alors, pour moi, ça supprime pas les émotions. Alors, déjà aussi... On a un mot fourre-tout derrière émotion parce qu'on met dans le mot émotion les émotions, on va dire primaires reptiliennes, genre la, la peur, la colère, on va, vraiment les choses réflexes, et on va aussi appeler émotion ce qui peut nous mettre en, en larmes de joie, d'une relation amoureuse, d'un coucher de soleil, d'une musique qu'on écoute avec donc quelque chose de, de tellement, tellement plus fort, plus, on va dire plus élaboré que les émotions primaires. Donc il euh, faut faire attention, on a un bagage effectivement très pauvre déjà sur ce, sur ce mot émotion. Maintenant sur ce que tu mentionnes, euh, je décide que, je veux que, etc. Euh, il s'agit effectivement d'une pratique souvent utilisée par les coachs pour justement aider à reformuler les choses et prendre conscience de l'être agissant, de l'être qui décide, de l'être responsable de, de lui-même. La CNV aussi, hein, la communication non violente, a beaucoup développé ses pratiques. Et effectivement, beaucoup de coachs insistent ou font faire ces exercices euh, aux personnes qu'ils euh, qu coachent. Ça me fait penser d'ailleurs au passage, Christine, qu'on a aussi euh, très souvent tendance à utiliser euh, « je peux, je ne peux pas ». Par exemple, tu viens manger euh, chez nous samedi soir, et je vais dire ben « non, je ne peux pas, j'ai un autre rendez-vous, ou bien j'ai euh, mon match de, de tennis, ou je sais pas quoi euh, ». Mais si, tu peux. Il vaut mieux dire « non, je ne veux pas » parce que je décide d'aller faire du tennis, par exemple. Alors évidemment, ça devient socialement beaucoup moins correct. Mais on, on s'aperçoit, justement, combien il existe de, de mots d'évitement de soi-même, de mots, de termes qui nous déconnectent de nous-mêmes, et donc qui euh, nous retirent ou nous séparent, effectivement, de notre propre puissance, et de, donc de ce qu'on peut offrir aux autres. Parce que je le précise, la puissance, ça ne veut pas dire la domination. La puissance ça, ça représente un véritable cadeau aux autres, un cadeau qu'on fait à nos enfants, un cadeau qu'on fait à, à nos amoureux à nos amoureuses, un cadeau qu'on fait à tout le monde. Une personne puissante n'a absolument pas besoin de l'exercer sur les autres. Justement, le, le, exercer la force ou la violence sur les autres relève au contraire d'un aveu d'impuissance. On fait mal aux autres, on attaque les autres par impuissance. Donc euh, il s'agit justement de, de l'oser cette, cette puissance intérieure et elle ne se décide pas comme ça, il y a des pratiques qui vont accompagner ça, des pratiques du souffle, des pratiques sémantiques, comme on les voit, et, et, les voit, et notamment pour moi, la pratique du F prime, donc de supprimer le verbe être, a très largement contribué, pas que, mais très largement contribué à la construction de ma propre puissance. Et notamment par rapport à ce que tu disais précédemment Daniel, dans le fait de s'assumer pleinement, mm -hmm. Voilà, point, il n'y a pas de stratégie, on n'essaie rien de faire aux autres. On accueille ses choix et sa propre intelligence. Et si elle s'avère différente des autres, elle s'avère différente des autres. Et par la même occasion, justement, on accueille aussi à ce moment-là ses limitations, ses faiblesses, ses failles, etc. Ça procède d'un mouvement d'ensemble, en fait, de, de l'accueil. Et je dis bien accueillir, embrasser, pas simplement accepter. Accepter, ça veut dire qu'on n'a pas traité le truc, on l'accepte embrasser, ah, ça veut dire que là, ok, on a compris, on a pris de la hauteur, on a intégré quelque chose de, de plus vaste. Oui, Merci. Bonjour Jean-François, je m'appelle Agathe, je suis avec Doudou là. Bonsoir Agathe. Euh, bonsoir, c'est un plaisir. Euh, oui, c'est un plaisir. <rire> J'assume. <rire> euh, en fait, je me pose depuis en, en sorte de... de de fil intérieur, la question du, du être dans sa, dans sa puissance, justement. Le verbe être dans sa puissance spirituelle. Je suis, quand, quand on est en méditation profonde, et qu'à un moment, on a vraiment cette sensation d'être. Et, et je me demandais ce que tu faisais de ça. Euh, et si tu tu bah, si t en faisais quelque chose déjà et, et, et si tu en exprimais quelque chose et comment tu le faisais merci alors oui pour moi là ça nous ramène véritablement à la quintessence de l'être là je dis au nom euh, en, en termes de, de nom euh, le nom être de l'être le je me le dis à moi-même aussi, quand je médite aussi, ou quand j'ai cette expérience, je peux me dire « je suis ». Là vraiment au sens de l'existence, de l'expérience d'existence, de l'incarnation, de la conscience de moi-même la plus profonde. Mais là ça se joue dans quelque chose d'intime, je veux dire presque de non-verbal, et ça peut se verbaliser à l'intérieur de moi, dans mon psychisme, effectivement, où je sens que je suis dans ce sens-là. Pour autant, je constate que ça se déroule donc dans un espace plutôt intime, celui de la, de la méditation. Je n'ai pas eu vraiment l'occasion d'en faire un partage, parce que si je me mets à partager quelque chose de social, socialement parlant, ça va se jouer sur d'autres sujets. Voilà un petit peu l'expérience que j'ai. Donc, de toute façon, il ne s'agit pas évidemment de s'auto-censurer, si on estime déjà au fond de soi utile d'utiliser le verbe être ou d'autres choses, il ne faut surtout pas se, se censurer, mais surtout se questionner à chaque fois, et on pourra peut-être conclure dessus, tous les choix de design qu'on peut faire de l'usage de tel ou tel mot, de telle ou telle construction sémantique, de tel ou tel code social, de telle ou telle façon de s'alimenter, de tel ou tel choix éthique, etc. Toujours se questionner à quel moment cela euh, augmente et étend ma conscience et à quel moment ça devient limitant parce que toute discipline peut avoir ce double aspect. Et a la première partie, ça devient limitant. Par exemple, apprendre à danser, le tango, ou à jouer un instrument de musique, on fait des gestes absolument pas naturels, on les intègre, on a des difficultés, et petit à petit, une fois qu'on les a internalisés, qu'on en, qu en a fait vraiment quelque chose qui fait partie de nous-mêmes, on gagne en liberté. « Tiens, je peux jouer de la musique, tiens, je sais danser telle danse, tiens, je connais tel art martial, ou etc. » Mais au départ, on passe par des choses absolument pas naturelles d'acquisition. Et après, ça nous libère. Mais après, ça peut aussi, la, la discipline première d'émancipation peut devenir dogmatique et peut devenir limitante. Donc, euh, l'invitation, peut-être, je vais conclure là-dessus, justement, Le, tout ce, ce que j'essaye de partager avec vous, là, dans ces lives évolutionnaires, se joue sur beaucoup plus une méthodologie que de dire « il faut faire comme ci ou comme ça ». La méthodologie consiste toujours à se questionner sur les architectures invisibles qui nous façonnent, les possibles et les impossibles. Donc quand je dis les architectures invisibles, encore une fois, comment mangeons-nous, comment respirons-nous, quels codes sociaux avons-nous, quel code logiciel avons-nous, quel système monétaire avons-nous, quelles structures ontologiques et sémantiques avons-nous, de les critiquer et de voir à quel moment ça nous limite, de devenir de vrais détecteurs, de vrais radars de limitation, d'aliénation, de ségrégation cela peut engendrer. Et si on constate ces choses-là, à ce moment-là, de les remplacer par autre chose, de tester la chose. Et ça peut s'avérer très bien pour le restant de nos jours, ou ça peut marcher pendant quelques semaines ou quelques mois, ça nous a servi. Merci, bye bye, on passe à euh, la technique ou l'approche ou suivante. Voilà un petit peu le fond de la, de la méthodologie que j'essaye de, de partager dans tout ça. Eh bien, je vous remercie. Merci encore pour euh, ce la qualité des échanges et de ce que vous avez partagé. Alors justement, on va continuer sur cette lignée. La semaine prochaine, on va vraiment ouvrir un très vaste sujet sur la langue du spécisme. On sait qu'il y a une langue du racisme, on sait qu'il y a une langue du sexisme, on sait qu'il y a une langue de l'homophobie, de la xénophobie, etc., etc. La langue du spécisme se trouve extrêmement internalisée en nous, engrammée, et on va en voir, on va dire, les prémices, en sachant que dans une prochaine série de live évolutionnaire, il y aura vraiment quelque chose sur la relation avec les non-humains, que j'estime extrêmement importante, pas simplement du fait de ma sensibilité personnelle là-dessus, mais vraiment dans une, une question évolutionnaire. Donc nous verrons ça dans une série de live évolutionnaire. Cependant, puisque nous restons encore dans ces notions d'architectures invisibles, de « go hack yourself », je voudrais commencer un petit peu par une déconstruction, justement, de comment nous entretenons le spécisme, ça veut dire donc une hiérarchisation arbitraire sur les animaux non humains, et quel comportement, évidemment, cela engendre, et quel système ontologique cela, cela engendre. Donc on fera ça la semaine prochaine, lundi prochain à 19h, pour ce live, vous savez qu'il y aura un replay sur YouTube. N'hésitez pas à poster vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez rejoindre, si vous ne l'avez pas fait aussi, le groupe Facebook Les Humanonautes. Euh N'hésitez pas aussi à apporter vos compétences, ça vous le savez, ai, ça, ça me sert évidemment pour notamment les médias sociaux, le montage, Enfin, il y a plein de, plein de compétences possibles, des traductions aussi du euh, F' en E' en anglais et vice versa, voilà, beaucoup de choses. Vous pouvez me soutenir, vous savez que je vis dans l'économie du don, vous pouvez donc partager avec moi vos richesses en allant sur ma page nubel.com/don. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain, 19h. Merci, bonne soirée